Bonjour pour tout le monde, c'est un grand plaisir de vous présenter un cours sur les réseaux sans fil qui est destiné donc aux étudiants de la troisième année, c'est que l'ingénieur de la filière génie réseau et télécommunications de l'ENSE Marrakech. Donc ce cours, euh, il a des prérequis, euh, il se base sur euh, tout ce qui est télécommunication, Donc il fait partie des télécommunications et réseaux. Donc, euh, ce cours aussi est destiné aux élèves ingénieurs, des écoles d'ingénieurs, donc génie électrique, et des étudiants de la licence en électronique et télécommunication. Euh, ce cours se focalise sur deux technologies dans la réseau sans fil. Donc, il y a la technologie Bluetooth, donc tout ce qui est communication Bluetooth, on va voir donc, euh, tout un chapitre sur la technologie Bluetooth et aussi sur la technologie Wi-Fi. Parce que ce sont des technologies euh, dans la vie quotidienne. Donc, tout le monde utilise ces technologies. Donc, on va voir beaucoup de technologies, mais on va se focaliser sur les deux technologies. Parce que tout le monde utilise les deux technologies. Un réseau sans fil c'est une communication sans fil. Donc on a un émetteur et un récepteur. Donc il n'y a pas de câble. Il y a un émetteur et un récepteur. Donc on est obligé d'utiliser une antenne à l'extrémité euh, au niveau de l'émetteur et une antenne au niveau de, du, du récepteur. Donc euh, le réseau sans fil c'est wireless network, comme son indique, un réseau dans lequel au moins deux terminaux peuvent communiquer sans liaison filaire. Grâce au réseau sans fil, un utilisateur a la possibilité de rester connecté en se déplaçant. Donc l'avantage la, des réseaux sans fil par rapport au réseau filaire, c'est la mobilité. Même s'il y a des, des, des, des inconvénients euh, qui peut donc apporter la réseau sans fil, c'est. C'est les interférences, c'est un problème de, de, des obstacles, etc. Les réseaux filaires, ce sont des réseaux câblés, ils offrent beaucoup d'avantages, à savoir la sécurité et l'information, parce que l'information est guidée. Mais les réseaux sans fil et apportent un avantage de la, de la mobilité. L'utilisateur peut se déplacer en communiquant sans euh, aucun problème. Donc, je cite des exemples de réseaux sans fil. Il y a le la, la, la, la Bluetooth, il y a le Wi-Fi, il y a communication par satellite, il y a les réseaux mobiles, à savoir 2G, GP, GPRS, 3G, 4G, 5G, tout ça c'est euh, fait partie donc, des réseaux sans, sans fil. Donc il y a, ce qu'on va voir, il y a euh, plusieurs catégories des réseaux sans fil. Donc il y a un organisme de standardisation des produits de télécommunication aux États-Unis qui s'appelle E3E, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Il y a le conquérant, son concurrent en Europe, c'est ce qu'on appelle le TCI, le TCI Institute, euh, communication Institute sur le vieux continent. Mais le, le, le, le, les produits de l'E3E dans les réseaux locaux et dans les réseaux personnels, ils ont subi donc une réussite totale au niveau mondial par rapport à à la norme européenne de l'ETI. De le Donc les différentes catégories sur le suivant leur étendue et les normes existantes. Il y a le réseau. Le réseau personnel sans fil. Euh, C'est un réseau dans un bureau. Donc on peut faire un petit réseau. Je vous donne un, un exemple de réseau de WPAN. Par exemple, l'unité centrale avec le clavier, la souris avec l'unité centrale aussi. On peut avoir une liaison sans fil en utilisant la technologie donc, euh, Bluetooth. Ça, ce qu'on appelle un réseau personnel, ça veut dire à l'échelle d'un bureau. Donc, on va voir plusieurs variétés de ce, ce réseau. Donc, il y a un groupe de travail, ça s'appelle e 802.15 Mais c'est quoi 802 802 euh, 802 c'est la naissance de l'E3E en 1980 en février 1980 donc il y a plusieurs euh, groupes de, de travail il y a le groupe E3E80.15 pour euh, WPAM pour les réseaux personnels et il y a l'E3E80.11 pour les réseaux locaux et il y a le 3 e 16 pour les réseaux euh, métropolitains et il y a les W1, c'est les réseaux euh, étendus euh, c'est les, les réseaux mobiles avec les différentes catégories de réseaux mobiles donc pour les réseaux personnels je cite euh, plusieurs exemples euh, donc il y a des sous-groupes aussi de travail. Il y a le sous-groupe E302.1.15.1, il y a le sous-groupe de travail E302.15.2, il y a le sous-groupe de travail E302.15.3, il y a le sous-groupe de travail e 4 Ce sont des sous-groupes de travail qui, euh, qui se trouvent à l'intérieur d'un groupe. Être oiseau, sont au point 15. Et chaque sous-groupe, un par exemple, se charge de tout ce qui est euh, technologie Bluetooth. Euh, deux, c'est un groupe de travail, ce groupe de travail qui se charge de résoudre le problème d'interférence entre les réseaux Wi-Fi et les réseaux Bluetooth, parce qu'ils utilisent les deux normes, utilisent la même fréquence. On peut avoir des interférences, c'est pourquoi ce groupe se charge donc de trouver des solutions pour lutter contre les interférences. Il y a le groupe E3O62.15.3, c'est l'ultra-wide l'ultra-wide band, l'ultra-large band, band qui utilise dans laudio vidéo pour un débit. Euh, très important qui peut aller jusqu'à 1 gigabit par euh, seconde en utilisant bien sûr la technique TDMA de pour gérer la euh, communication et aussi il y a ce groupe de travail e 2.15 4 et se charge bien sûr de la technologie euh, Zigbee. La technologie Zigbee est utilisée dans les euh, dans les jouets par exemple dans la maison donc on peut avoir des jouets sans fil donc euh, pour envoyer des commandes pour faire déplacer, des, des jouets comme ça en utilisant là, la bande de fréquence 2,4 GHz c'est la bande euh, ISM après le, le réseau personnel on va voir tout ce qui est réseau euh, locaux, son fil c'est wireless local area network c'est la norme et 3.2 c'est un groupe de travail qui chapeaute des sous-groupes de travail à l'intérieur c'est le sous-groupe E3802.11 infrarouge qui était en 1997 et après le, le sous-groupe de travail E3802.11 FHSS fréquence européenne spread spectrum, spectrum en 1999 et après donc c'était l'évolution de la, de la couche physique de réseaux euh, locaux euh, sans fil pour augmenter le débit de la, euh, de la communication euh, parce que l'utilisateur aura besoin d'un grand, un grand débit, une, une qualité de service importante. Donc c'était bien sûr le, le, le, le, le, le développement de la couche physique pour euh, avoir un, un débit important parce qu'il y a trop de demandes euh, sur le, tout ce qui est data. Il y a aussi euh, le sous-groupe et 3e ils sont d 3 s c'est-à-dire avec séquence split spectrum aussi, qui, qui offre un débit jusqu'à jusqu 2 Mbps, 1 hein, à jusqu'à 2 Mbps. Et la norme e 3e ils sont deux 11 b Donc B, c'est l'évolution, donc le. le, le, le Wi-Fi, donc on ne reste pas figé, il y a l'évolution au niveau de la couche physique, donc on, on, donc on augmente le débit donc en passant de la technologie e 3 2.11 T3S à la technologie e 3 o B qui offre un débit jusqu'à 11 Mbps. Bien sûr, la couche physique, ça veut dire qu'on utilise des modulations qui sont responsables d'augmenter le, le, le débit. Après, il euh, y avait aussi le, le, le, la norme E3O, ils sont de poids 11 euh, A. A utilise la, la, la bande 5 GHz, parce que les, les, les, les versions précédentes, E3O, sont de 11 B, E3S, FHS, utilisent la bande ISM, Industrial Scientifique Médical, euh, sur la fréquence de 24 GHz mais pour avoir un grand débit on ne restant pas dans le même débit 11 Mbps, on reste toujours un débit faible donc pour augmenter ce débit donc on doit augmenter en fréquence Donc, en passant de 2,4 GHz à 5 GHz parce que les deux 2,4 GHz et 5 GHz ce sont deux bandes de fréquence qui sont libres parce que l'UIT, l'Union internationale de télécommunication, il a bien sûr mis à la disposition donc des, des, des applications, ces deux bandes qui sont deux bandes libres, sans avoir la licence, on, on peut les utiliser. Ce n'est pas comme les autres bandes de, de, de réseaux mobiles et d'autres applications. Donc c est, c est, ce sont deux bandes libres. Donc E3211A offre un débit jusqu'à 54 Mbps euh, en utilisant la technique OFD pour lutter contre les interférences. Mais cette norme est utilisée actuellement euh, dans les entreprises. Les entreprises utilisent ce, cette norme parce qu'elle est utilisée en indoor, donc en intérieur, à l'intérieur d'un bâtiment. Donc on l'utilise parce qu'il lutte contre les, les interférences, parce qu'il y a la technique OFD. Et il offre un débit jusqu'à 54 Mbps aussi parce qu'on utilise la bande 5 GHz parce que lorsqu'on augmente en fréquence, la bande passante augmente, le débit aussi augmente. Mais il y a un problème de cette norme, c'est qu'on euh, perd la compatibilité avec les normes précédentes. C'est pourquoi on doit revenir à la bande de 2,4 GHz, c'est la bande ISM. Pour revenir à la modification, en passant donc à la norme E3O et 2,11 g C'est une norme euh, qui offre un débit jusqu'à 50 Mbps comme le, le, le, le, la norme E3O et 2,11 a Alors, En utilisant aussi la même technique, c'est la technique de multiplexage euh, OFDM. Mais l'avantage de cette dernière, euh, de c'est que... Elle, elle est compatible, donc elle est sur la fréquence de 24 gigas. Donc il a un, un grand 1854 mégabits 54 par seconde mais euh, elle reste compatible avec les normes précédentes, avec e 3 de pas 11 b e 3 de pas 11 d 3 s e 3 de pas 11 fhss donc il est compatible avec... Mais FHSS, entre parenthèses, euh, elle n'est pas compatible avec euh, toutes les autres normes parce qu'il utilise une technique de, de, de, de saut de fréquence, saut de fréquence, donc... On ne peut pas avoir une communication avec un point d'accès euh, FHSS avec un, un, un, un terminal ou bien un client euh, e 11 euh, b ou D3S au G parce qu'il y a la technique FHSS parce qu'il envoie de, de, de, de, de, des informations sur, sur, sur plusieurs fréquences. Mais pour B, D3S, B, G, etc., ils utilisent une fréquence fixe. Donc, ils ne sont pas compatibles. Donc, avec G, donc, on sera bien sûr compatible avec les normes précédentes. Mais A est toujours utile, parce qu'il est utilisé par les entreprises. Donc, il faut créer une autre norme qui présente un débit aussi supérieure mais euh, une norme qui communique avec euh, toutes les normes et qui communique avec a et g et b et tout donc c'est ce qu'on appelle les normes multistandard les normes multi donc c'est la norme et trois sont de points n donc, n n et là il fonctionne dans les deux bandes de fréquence dans 2,4 GHz et 5 GHz avec un débit supérieur à 100 mégabits par seconde. Donc, elle reste compatible avec toutes les normes précédentes. Elle reste compatible avec A, qui a une fréquence 55 GHz, et avec G, qui a une fréquence de 2,4 GHz, avec B, D3S, etc. Donc, actuellement, dans les points d'accès Wi-Fi, on utilise E3Z ou N, avec un débit important et une compatibilité back optimale avec les, les normes précédentes. Après le Wi-Fi, après le WLAN Wireless Local Area Network, on va voir ce qu'on appelle WMAN. WMAN, c'est Wireless Métropolitain Area Network, c'est un réseau métropolitain à l'échelle d'une ville. Sur un réseau local, c'est à l'échelle d'un établissement, par exemple, à l'échelle d'un café, à l'échelle d'un euh, bâtiment. Mais WMAN c'est à l'échelle d'une ville. C'est comme le WMAX, par exemple, c'est un exemple. Donc, il y a le groupe de travail e 16 qui se charge de, de développer cette norme. C'est le réseau métropolitain. Il y a le boucle local radio, c'est un exemple de WMAN. et le WMAX aussi. C'est un exemple de euh, réseau WMAM WiMAX. On peut avoir dans la ville une station de base WiMAX qui, euh, qui rayonne, qui envoie bien sûr l'information. Donc tout le monde se connecte via cette station donc, euh, qui couvre une ville, euh, une ville bien sûr, et tout le monde se connecte. Et bien sûr dans les terminaux vous devez avoir une carte à puce WiMAX. Qu'on achète des ordinateurs portables par exemple, on doit avoir bien sûr des cartes à puce intégrées de Max pour qu'ils puissent bien sûr. Donc, on peut être des abonnés comme ça. Donc, pour se connecter à Waymax, débit, très haut débit. La dernière norme qu'on peut voir, c'est W1 Wireless Wide X Network C'est la norme et 3 ils sont de 11, 20, sont deux points. Euh, 20, c'est le réseau étendu. C'est le réseau étendu, c'est le réseau, à savoir le réseau mobile. Le réseau mobile, par exemple, le réseau de G, c'est un réseau étendu, avec un, une portée importante. Le réseau Internet, aussi, c'est un réseau étendu. C'est l'analogie la, des réseaux étendus dans les réseaux filaires. Donc l'Internet, c'est un exemple de réseau étendu. Dans le réseau sans fil, la 3G, c'est un réseau étendu. Donc je peux surfer sur Internet via mon téléphone portable, donc avec quelqu'un, ou bien j'échange des messages, j'échange avec quelqu'un aux États-Unis, donc c'est un, euh, un réseau étendu. Les communications par satellite, ce sont des réseaux, c'est étendu. Donc il y a beaucoup d'applications dans, dans, dans ce sens.